Chers traders et investisseurs, mercredi 25 septembre, bonjour. Comme nous vous l'avions prédit depuis plusieurs jours, on continue à baisser, et fortement. Hein, grâce ou à cause de nouvelles, mauvaises nouvelles, telles que la procédure d'impeachment qui a été engendrée à l'encontre de Donald Trump par les démocrates américains, cela risque de figer les choses et en tout cas de ne pas accélérer les négociations sino-américaines. De plus, le Brexit reste un flou total, dans un flou total avec la décision de la Cour suprême britannique d'interdire le Parlement de se rassembler, donc la configuration graphique qui se construit n'est pas belle. Il va falloir attendre si des supports proches tiennent et résistent. Et rien n'est moins sûr. De toute façon, n'oubliez jamais ce fameux adage boursier, on n'arrête jamais un couteau qui tombe. Alors en swing trading, bien évidemment, ne faites toujours rien. Patientez, cela fait partie de la stratégie. Dans ce contexte ce matin, ce fut clair et net. Nous avons fait deux trades gagnants sur deux accompagnés d'une magnifique médaille. Nous espérons que cet après-midi sera encore plus animé. Nous vous souhaitons à tous une très bonne journée, de bons trades et à demain.